Put the face up, et bienvenue sur Fitness Fusion la chaîne nous on fait des fusions Ouais, ouais. c'est presque ça, vrai, vrai, ça. ça On est là Pour, on faire, on des là fusion, pour faire des fusions Mais ouais. ça passe C'est un petit remix aujourd'hui C'est une vraie fusion ouais. les gars On fusionne avec les dragons Donc imaginez-vous Là ça va être une grosse transformation Une nouvelle transformation Et on est toujours sur le nouveau jeu Question pour un okay. guerrier Donc pour ceux qui connaissent pas On vous balance le générique ouais. du yeah. jeu Salut les guerriers Je prends le relais pour vous expliquer les règles du jeu Question pour un guerrier C'est un jeu de devinette Plus la devinette arrivera à son terme Plus facilement vous trouverez la réponse Alors écoutez bien Et ne soyez pas autant dissipés que nos deux participants toutes les réponses aux devinettes sont sur le thème de la musculation. Nous ne sommes pas là pour faire du yoga. Au top départ du présentateur, les deux participantes qui s'affrontent se mettent en position de gainage. A partir de là, si le buste ou les genoux touchent le sol, c'est perdu. Les participants sont donc en place. Le présentateur commence la devinette. Pour y répondre, rien de plus simple. Il suffit de claquer des mains, et pas des fesses. Mais attention, si vous claquez des mains, le présentateur s'arrête dans sa devinette, même si elle n'est pas finie, alors ne soyez pas trop précoce. Si la réponse est fausse, le participant devra faire deux pompes avant de pouvoir reclaquer des mains. En attendant, la devinette se poursuit, et le deuxième participant peut toujours y répondre. Une bonne réponse fait faire quatre pompes à son adversaire. Au bout du compte, le participant qui aura fait le plus de pompes aura perdu. 10 devinettes du gainage interminable et plus de 40 ans. Pour être le guerrier, il faudra rester force et fun. Eh, hey, on les a pas présentés quand même, ils vont se présenter. Newton de la team double dragon, 38 ans et le sacré darme. physique les gars, le darment du fit game Et <rire> Joe double dragon 33 ans je suis pas en vue, voilà donc il y aura leur chaîne en description et il y aura aussi la chaîne de la salle dans laquelle on se permet de tourner aujourd'hui ouais. merci à Eddie qui nous a laissé vraiment toute sa salle à disposition et on est parti, ok donc là une devinette, plus okay. la devinette va avancer plus ce sera simple pour trouver la réponse c'est ça, Joe contre Newton c'est parti, première question, je ne suis pas une femme mais pourtant lorsque je me sens prêt je porte un string, mais je ne suis pas pour autant du progrès même si je les attirer. Attends, attends, attends, pouce. C'est une question politique ou c'est une question. <rire> Quelle musculation Alors c'est ça pas... <rire> On vient de faire une grosse séance et une vidéo de ah, motivation. Le mec a dit ça là. Donc là, ils sont plus lucides. Là, ça, lucide, hein, ouais, ça, ça, pas ça pas va être compliqué. Là, ça va Les On est plus lucides. Ça va être compliqué aujourd'hui. Vas-y, répète, répète. Vas-y. A partir de maintenant, le premier qui pose un genou au sol, il a perdu. Donc, première question je ne suis pas une femme, mais pourtant, lorsque je me sens prêt, je porte un string. Mais je ne suis pas pour autant que je progresse, même si je les attire. Mon succès. Un ah, budget builder. Bien joué. Mon succès avec les hommes. Mais dû à mon physique que je travaille tout au long de la. Mais cela ne suffira pas si je veux gagner, oh, il faudra pour moi risquer la santé. Oui, Donc, euh, c'est lui qui fait des pompes Il est très chaud. Donc, 10 pompes pour. Pour euh... ah, ah, c'est ça. c'est un peu timide Quand tu sens pris tu portes un string et, et toutes les questions sont en rapport bon, avec la, la musculation Les réponses c'est toujours en rapport avec la musculation Ok Donc ouais. vous allez. allez trouver On a du mal à être lucide, on manque de glucides Putain mais je fais ça, des ça. rimes N'hésite pas à mettre un pied sur le newton Ouais il est costaud. Ouais Ouais ouais il oui, oui, au je vais y aller des avec Non mais tu gagnes du temps là, vas-y Attends, attends Question numéro 2 Je suis naturel mais les parents pensent que je suis mauvais the Allez, okay, allez Tu fais des pompes Ouais, deux pompes. Je continue. Pourtant, ils me consomment au quotidien et m'utilisent même pour les biberons de leur bébé. Bien sûr... La protéine Ouais, oui. Bien sûr, ils n'utilisaient pas le code QNT, mais dans un objectif de croissance pour un bébé ou un musclé, il faudra sûrement en consommer. Donc la protéine en poudre. Allez, troisième question, les en position. Alors, je suis je, je, je, je suis pas un tricheur, je fais des pompes. Ah ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. a 10 pompes pour Pourquoi Newton. Il ah, n'y a plus de lucidité hein, chez nous, hein. Ça y est, dire, non, je suis KO, voilà, mon cerveau il marche plus comme euh, d'habitude. C'est reparti, troisième question. Je suis reconnu par l'État, donc contrairement à d'autres, je ne je suis pas autre... Non, je ne me suis pas autoproclamé compétent car je suis musclé. C'est musclé, essayez de me copier car c'est à la mode, mais sans ma carte, une amende salée, vous risquerez. Pour ce métier, il faut se former, ce n'est pas inné de pouvoir aider les gens à se transformer. Je suis... C'est bon. Un coach sportif. Oui Bien joué. Il ah, y a du travail derrière ces questions, les gars. Bien joué, bien joué. Alors T'as vu, c'est dur hein. plus c'est bon. Ah, parce que j'ai mal au triceps, là. Question 4. Les crossfitters m'adorent, mais pas les bodybuilders. Les bottes euh, tractions, là. Non. deux de bon. Allez, fraction, allez, allez hop. hop. Je fais du surplace alors que ceux qui m'utilisent se déplacent. Je travaille tout le corps, mais surtout le cœur. Je ne suis pas un bateau, mais je navigue aussi sur l'eau. Le cardio. Alors.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 il l'a. Hammer Ouais Putain, oh. oh. il prend son temps, il ouais. réfléchit et tout Ah ouais, il faut écouter la question C'est la, deux... la dernière phrase c'était était la plus importante. J'ai vu Joe il commençait à faiblir, il faisait des petites oh. décales comme euh, ça. Cinquième question, il en reste trois les gars. Euh, Joe, c'est quoi cette position Par feu le fait du chat. Non le but en vrai c'est de pas toucher un genou au sol Pour l'instant là tu vous bien Tu peux m'obtenir sans me travailler spécifiquement Mais attention, si tu ne m'as pas, tu n'auras pas de chocolat En manche courte, je fais la fierté de mes gars Car le tour de bras dépend aussi de moi Les abdos Le tour de bras dépend ah non, de aussi bras, de moi Deux pompes, on enchaîne, Deux pompes. je la refais tu peux m'obtenir sans me travailler spécifiquement Mais attention si tu ne m'as pas tu n'auras pas de chocolat En manche courte je fais la fierté de mes gars Car le... Les bras oh. Les bras Non mmh. En manche courte c'est presque ça On Vous l'avez presque coach tu... Les biceps ah, Les biceps dommage. Mais il n'y a pas de claqué des mains de oh. J'ai claqué j'ai claqué J'ai claqué Ah c'est costaud, ah, hein On a fait oh, oui, une grosse grosse séance Regarde son biceps broyé C'est quoi j'espère On va faire le possible si tu veux après ah, non non non Allez on va enchaîner pour celle-là. Mettez-vous en position. Question 6. Lorsqu'on me lâche, je provoque des secousses sismiques. Un alter. Allez hop deux ponts. Ah, bon. Fais parler ton ego face à moi et ce sera tragique. Tu l'auras compris, il te faudra technique et pratique si tu ne veux pas finir tes Bas. Allez, encore deux ponts. Ça Ça froid. Allez hop de pont pour toi froid. aussi. Je suis dangereux, et oui. Je oui, yeah. Je suis dangereux, oui, mais avec moi tu auras un gros physique, le soulevé de terre. Ton les dix combien de Ah non, on plus là. Et là il y a un peu plus de Pas fini. de cadeau. Ouh. Dernière question. Je suis périodique en musculation. Et pire que le désert, je te promets des hallucinations. À cause de moi, la nourriture est devenue pour toi une obsession. Je vais faire devenir la sèche Oui Te faire. De faire devenir sec est ma mission. Moi, mais garder le muscle, il faudra ouais, faire peur, attention. Je suis la sèche. Vous pouvez vous mettre en position. Là, c'est la, la dernière. celle là, elle est rapide, elle est facile à trouver. Ouais, c'est celle qui va vous départager. C'est ça. Je suis présent dans tous les sports. Grâce à moi, la récupération est bien plus rapide. Je suis souvent associé à de la triche. Je permets de dépasser les limites. Un non, deux pompes. Je permets de dépasser les limites humaines. L'eau. Comment ça, l'eau Il fait quatre pompes au lieu de deux, toi. <rire> Je suis présent dans tous les sports, grâce à la récupération de meilleure. Non, de bon, je suis souvent associé à de la triche. la... La Ah voilà Comment ça, j'ai cru que vous me trouvé instantanément Je crois que c'est une victoire de l'outil. La triche, franchement. Il est fait, il joue le jeu, Il a pas faut lui demander. Nous, faisons fait training, il ne faut pas sembler, les gars. Bon, voilà, les gars, c'est terminé, c'était l'épisode 2. Il y avait l'épisode 1 avec Bastos et Pimou. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo? Vous essayez d'innover un peu dans ce vide game. Franchement, c'est pas mal. C'est marrant, ouais. tu passes du bon temps et euh, ça te fait euh, réfléchir pendant. Un mouvement C'est dur hein, c'est dur, dur. Mais <rire> Franchement Surtout quand t'as en manque de glucides Et que t'as fait une grosse <rire> séance avant Mais euh, c'est cool Mais tu prenais ton temps pour répondre et Ouais parce, parce que à la base J'essayais de comprendre la... La, la question Lui il essayait un peu Le plus de tester au bluff Ouais ah, c'est ça Du hein. coup quand il répondait Il claquait avant Ça me mettait la pression tu vois Du coup j'entendais plus bah la suite de la question Mais c'est cool franchement c'est bien J'aime bien Et je pense que Newton est quand même devant Je pense que t'as moins.. Je suis pas sûr Mais on verra au niveau de la Je suis pas sûr la euh, s'il y avait des fausses pompes n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à aller sur Ah bah j'ai fait des demi pompes je hein. <rire> n'ai pas fait des pompes je dis direct voilà bah, sinon c'était une superbe rencontre on n'a pas ouais, fini il y a l'italie qui joue après après on dort tous chez pimous quand la vidéo elle sera sortie. Le je Pour l'italie parce que je suis avec fitness fusion voilà. Voilà. quand la vidéo sera sortie. l'italie aura euh, gagné de toute façon donc... si, ouais. si l'italie ne gagne pas ils nous doivent quelque chose okay. bah, vous êtes confiants on payera la prochaine cure que vous ferez Allez, <rire> voilà. Allez. Donc, par, Allez. par contre je veux de la Allez. qualité donc vous n'allez pas chercher des trucs qui sont ah, fabriqués dans les cas, la qualité, monsieur. Moi, c'est de la qualité. Pharmaceutique, monsieur. C'est okay. ça. Donc, euh, vous allez chez QNT, vous avez moins un pour avec le coeur. pas sur tout. Ouais, et puis, euh, donner de la force à la Gym Barra. Merci de nous avoir accueillis. Voilà, donc, si vous êtes dans le secteur, dans Marpacalais, n'hésitez pas. L'adresse est bon, en ouais. description. La salle est magnifique. Les gars. Vous dites que vous n'êtes pas, pas dans fitness fusion. Et vous, et vous allez pas faire une réduction. si vous venez de la de fitness fusion, et vous paierez quand même 10 euros. Si vous kiffez le concept américain, franchement, ici, c'est top. C'était Fitness Fusion de la Okay. Okay. Vous étiez en présence de okay. Newton Didjo Imouz Force et Fun